Et par ton sang, Seigneur, tu nous donnes la vie. Pour ton corps et pour ton sang, Seigneur, nous te disons merci. Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie.